mode manuel ou quoi un petit peu ouais, ouais. tu vas enclencher tout bon en normal ou en manuel en manuel en manuel ok c'est parti rouler en France oh, Bon, vas-y euh, Bonne question Bonne question, bonne question. Euh, ben, En France, en fait, comme je suis proche de la ville, voiture. Oui. Euh, depuis depuis novembre. Et ça va tu... euh, oh. En fait comme c'était en manuel au début j'ai assez rapidement euh, et facile avec la voiture. Et avant je avec la voiture de mes parents qui était une voiture manuelle mais comme... Euh, Automatique Là elle est en manuel hein. En ce moment Celle-ci elle est manuelle et automatique euh, Les deux Les deux Et là on teste le mode manuel Demande express Pour la vidéo Au retour On testera euh, Le mode Automatique Automatique essayer de conduire confortablement. Il se que la voiture, je pense. Ce qui est bien, c'est que c'est assez polyvalent. Je sais que l'ancien la propriétaire euh, faisait souvent des trajets euh, euh, en montagne. Et parking et euh, euh, ouais. on en dira on en dira plus en partant ouais on va essayer de rassembler un peu les éléments qu'on va mis. On va partir <rire> au milieu de la place. Nickel. Parfait. Ok. On est go Voilà, j'espère que c'est première partie de vidéo vous aura plu. Euh... Et je voulais aussi vous dire, aujourd'hui, euh, je vais en faire beaucoup de vidéos. Mais... Mais ne vous inquiétez pas, ce sera réparti sur la semaine. Là c'était la Renault Megane 2, première partie.